Youtube, j'arrive à gagner une game grâce à la fontaine de Fortune Keep. Je mets ma thune dedans, ça me rend des armes complètement aléatoirement. Je te laisse regarder, like, commente, abonne-toi, c'est la régalade. Peace. Ok, alors objectif, faire 10 000 ou 7 500 Ah, plus de 5 000, on a un truc légendaire. J'ai mis 5 000, j'ai eu une frappe frérot. Qu Qu'est-ce que je foute avec une frappe hein Ok, j'ai 13 400 les gars, c'est un record. Ça sert à rien d'ouvrir les box euh, rouges, il n'y a jamais d'argent dedans. Je suis en train de chercher 800... Ok. Ok. Aux fontaines, aux fontaines. Je te donne 16 000 balles, gros. Attends. Elle, att elle, attends. Elle, elle, elle, vient, elle vient de me filer sinueux pour 16 000 balles Oh la tête Ma ta... Me Mec, je, je dépité gros. Dépité. 2800 Et pour 2800, j'ai une bonne barre. T'as l'air dépité, mec, je suis, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est tellement dur, chat, de faire 16 000 bars. Ah. Ok. Si j'arrive à avoir une petite PM, ce serait énorme. Terrible. J'ai absolument aucune chance de survie, on est tous d'accord là-dessus. Oh non. Ah, là, là j'ai survécu, je sais pas comment. Le drone est à court de carburant. Je... je survis encore, chat. Mais je... je suis plutôt focus sur ma survie. 5500 en vrai, ça vaudrait le coup d'aller revoir la fontaine. Non. C'était un peu blindé. Oh, bazar. Ah Je vais, je vais finir par mourir, chat. Ah chaud. ah, chaud là, il est en galère, gros. C'est chaud versus wild, gros. Si je rentre dans un bâtiment, j'en tue un, il y en a trois autres qui arrivent en suivant. Eh, s'il te plaît, fais pas la pute. Fais... T'es une putain de salope Regardez ça les gars Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Je joue la zone chat La zone 4 c'est la zone la, la, la plus longue Il me semble que j'ai réussi à clear tout ce qui est nord-nord-est J'ai un petit système de rotation bien sympa juste là Et une quicheta On va tester notre arme dans la fontaine vite fait chat Juste on met l'argent dans la fontaine et on revient En fait elle, elle pue trop là même un garant Il me fout une autre arme bah, C'est mieux hein. En vrai de vrai c'est mieux chat hein. Je retourne au fond J'attends que la zone se déclenche, et dès, y aura... et dès que la zone va se déclencher, je prends, la... je prends le zip-zip pour euh, atterrir sur le toit. Je pense que j'aurai la power pause. Le feu dans l'eau. Contact avec la cible une cible pour la frappe aérienne. Ici Phoenix 3, frappe imminente. Je suis bien chat. En vrai si j'arrive à gagner, et en plus avec euh, 12 kills et quelques, c'est incroyable. Matisse. Matisse le tug. Ça va pas Matisse ou quoi J'ai resté sur l'angle pour bloquer les rotations qui sortent. J'ai gagné, chat! Fontaine, je boirai de ton nom. Et Didier qui envoie 5 sub-gifts. Merci Didier. Merci. Bien Merci à les gars. <rire> On déconnecte. Chaque show, merci pour les 5 sub-gifts. Tes subs sont plus doux que ta voix, la Merci beaucoup.